Précédemment dans Le Messager. L'humanité a pour la première fois fait la rencontre avec des êtres venus d'une autre dimension. Nous avons fait la rencontre de Rorschach, le leader du peuple Korolir. Celui-ci est venu sur Terre pour nous mettre en garde face à la menace du peuple Abios. Certes, mais nous avons un ennemi commun. Les Messagers. Le messager n'est pas le seul impliqué dans le meurtre de ta femme, il y a tes amis aussi. Vu cas Emily. C'est bien ça, il faut que tu les tues pour moi. Qu'est-ce que tu comptais faire Mais je l'ai kidnappé pour toi. Tais-toi, tu ne comprends rien, on a besoin d'entre pour allier les humains à notre cause. Tiens, j'ai récupéré ça du labo de ma mère, avec ça tu devrais retrouver rapidement la mémoire. Avale-le. Par contre, je n'aime pas les traîtres. Allez, hey, tire-toi. <rire> Putain, qui sont cons, ces camés. <rire> Ah, oh. <rire> tu me regardes dormir maintenant. Je prépare le petit déjeuner. Bonjour, Bonjour. C'est pourquoi euh, Moi c'est Anto et voici Anna. Nous sommes des amis de Lucas. Ah Enchanté. Il est dans la salle de bain. Je vais le chercher. Merci. Qui es-tu Je suis Dors, une personnalité importante du gouvernement Dabios. Sais-tu où nous sommes, Lucas J'en ai aucune idée. Nous sommes sur ta planète. Ne la reconnais-tu pas Sur Terre Non, Lucas. Sur Borgaras. Borgaras Planète d'origine. Je m'appelle Lucas, je suis né à Chaumont dans le 52 sur la planète Terre. Non, Lucas. Ce n'est pas toi, ça. Si, si, si, si. J'ai un père, j'ai une mère qui sont morts dans un accident de voiture en 1998. J'ai aussi un chat, j'ai une potentielle future petite amie, elle s'appelle Emily. Tout le... ça, ce ne sont pas tes souvenirs. Je m'appelle Lucas, c'est pas une vision dans ma baignoire qui va me dire dans quel monde je suis né. Ouvre les yeux. Oui, c'est moi Tu... tu as des amis qui sont là. D'accord, je me Quelque chose va se produire. Comment ça? Anto va nous faire une démonstration de force. C'est-à-dire Regarde la collégiale. Je ne viens pas Vous étiez en colère après ce qu'elle vous a caché En effet. Ouais. Je ne comprends pas. Pourquoi vous ne vouliez pas le voir mort un petit conseil, ne pose plus de questions. Je ne t'ai pas engagé pour réfléchir. Suna l'a payé de sa vie. N'oublie pas ta mission. Oui. Tu es du cas, Emily Je suis prêt. Je sais. Et c'est pour bientôt. Je voulais juste te prévenir, je passe me changer parce que je crève de chaud. Donc euh, je te laisse euh, les accueillir. D'accord Ok. A tout... tout de suite. Tout de suite. Lucas Je te présente, Anna, ma compagne. Bonjour. Enchanté. On peut rentrer Pourquoi Je vais t'expliquer à l'intérieur. Mettez-vous à l'aise. Je vais vous installer ici. Euh, non euh oui. Enfin, pas ce point-là. Euh. C'est vous. <rires> wow, wow. hey. oh. Ta gueule l'alarme Il est vivant Oui, oui Viens à moi ma créature Il est magnifique Il est parfait Tu es parfait et grâce à toi la première version désormais obsolète Mais qu'est-ce que tu fais Je ne suis pas ton jouet. Oh mais quelle voix de merde Ouais, bah l'enculé Heureusement que j'aurais tout prévu, hein Mauvais clown Mauvais là, un peu que je te... Ah, bouge pas... Ah, Donc je suis arrivé sur Terre euh, ce jour-là, lorsque j'ai rencontré pour la première fois Lucas, oui, mais Donc, car j'ai une mission. Un tu as dû voir euh, horreur... que celui euh, qu'on a vu à la télévision. En effet. Tu as vu l'interview Ah mais oui, c'est celui que j'ai vu à la télé. Il est là pour euh, protéger notre peuple, c'est ça Il vous défendra pas mais comment ça Il fait partie d'un groupe terroriste. Un groupe terroriste Il fait partie des corollires. Notre peuple, les Abios, est opposé aux Corolir. Les Corolir Oui, euh, notre peuple s'est scindé en deux, deux groupes, en deux parties. Donc nous nous sommes les Abios et notre, notre partie les Corolir. D'accord, mais qu'est-ce que notre peuple a à voir avec votre guerre à vous Rorschach, je veux utiliser votre peuple pour nous anéantir. Comment ça nous utilise dire... Selon les sources.. Euh... Orshark serait à même de construire une armée de clones. Des clones Oui. C'est possible ça sur Terre, faire des clones Oui, car même si votre technologie est bien inférieure à la nôtre, euh, certains euh, chercheurs euh, terriens sont capables à même de développer euh, cette technologie. Et ces chercheurs travaillent avec, euh, avec Orshark Il s'avérerait... Rorschach prône la paix et la sécurité pour votre peuple. Mais en fait, euh, il souhaite juste nous anéantir. En utilisant votre peuple. Mais oui, très cher associé, j'ai parfaitement reçu votre paiement. Oui, la livraison se fera ce soir, même endroit, à 20h. Parfait. Ah, excusez-moi, j'ai un double appel. Oui, allô, Tony à l'appareil Doc, je t'ai déjà dit de jamais m'appeler sur cette ligne. Qu'est-ce qu'il y a, t'es complètement marteau Comment ça, y a un problème au labo, qu'est-ce qui se passe un problème avec un clone, mais attends, on a des centaines qui se battent dehors, qu'est-ce que tu me dis Comment ça, il est différent des autres celui-ci Qu'est-ce que t'as encore magouillé Écoute, calme-toi, calme-toi, j'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe Ça commence. Qu'est-ce qui commence La fin de votre monde. Comment ça, la fin du monde Le plan de Rorschach est en place.